Au départ, j'étais journaliste plutôt société, et euh, en fait, il est arrivé un fait divers à Toulouse qui m'a complètement happée. Et au départ, je devais juste suivre ce procès, le procès de cette affaire criminelle. Et en réalité, une fois que j'ai mis un pied euh, dans un palais de justice, je suis un peu tombée en amour en fait, avec, euh, avec la matière, et j'ai décidé d'être chroniqueuse judiciaire. La différence avec, euh, alors c'est une branche en fait du, du journalisme. Euh, il y a d'un côté plutôt les faits diversiers et euh, la chronique judiciaire. Les faits diversiers, ils vont plutôt s'attacher à euh, l'enquête euh, avant le procès. Et nous, ce qu'on fait en tant que chroniqueur judiciaire, c'est qu'on va dans les palais de justice, on suit l'audience de bout en bout et ensuite on, on raconte ce qu'on voit. On fait des comptes rendus en fait de ce qu'on voit. J'ai toujours en fait, c'est moi qui choisis les affaires judiciaires, les affaires criminelles que je vais suivre. J'ai toujours un point de départ qui est une question, qui va être souvent comment une personne qui a tel profil se retrouve embarquée, en fait, a pu commettre l'irréparable. Mais parfois aussi, ça va être du côté de la victime, où je vais m'intéresser à sa vie et je vais vouloir la raconter. Mais au départ, il y a toujours une question. Avant de, avant de commencer un procès. Pour l'affaire Eva Bourso, euh, la question était un peu particulière parce qu'elle touchait une personne qui était hors de l'affaire. C'est-à-dire que euh, j'habite à Toulouse et j'apprends que sa meilleure amie est harcelée à ce moment-là par les journalistes et que euh, personne ne se soucie en fait de savoir comment elle vit son deuil et comment, comment ça se passe pour elle. En fait, tout le monde veut lui soutirer des informations sur la victime. Et je me dis, ça doit être très compliqué, en fait, à ce moment-là, elle est très jeune, elle a 22 ou 23 ans. Et je me dis, je vais retrouver en fait cette meilleure amie et je vais, un jour, je lui demanderai, je lui demanderai en fait, comment on vit comme ça, cette bascule du quotidien. Euh, et, et, et donc la question au départ, c'était quand même de la suivre. C'était vraiment de savoir qui elle était et comment on vivait ça, en fait. Je pense que la distance, ça se crée déjà par euh, l'objet du carnet, qui fait un peu un... Il y a un peu un transfert euh, de ce qu'on entend. On est obligé de le coucher sur le papier. On est obligé d en plus de rester très concentré parce que c'est vraiment. On n'a pas le droit d'enregistrer en fait dans les salles d'audience, c'est interdit. Donc ça fait un peu un, une zone tampon. Et, et après, il faut quand même beaucoup en parler. Et généralement, c'est pour ça que euh, souvent les journalistes à la presse judiciaire sont un peu un, sont un, un peu amis, parce qu'en fait. Euh, quand on va sur des procès comme ça, on est loin de notre famille, on se retrouve ensemble et on a besoin de débriefer et de parler de ce qu'on a vu à l'audience et de, et de savoir ce que chacun va en penser. Et ça déjà c'est bien de pouvoir le, le déposer aussi quelque part. En règle générale, je suis quand même. Le verdict ne me surprend pas plus que ça. Mais il m'est arrivé, arrivé de suivre en fait des affaires où on avait très peu d'éléments euh, contre la personne qui était accusée voire pas d'éléments du tout, et, euh, et c'est vrai que quand le verdict tombe et que la personne est condamnée, euh, pour moi c est, c est, c euh, ça a été dur à encaisser à un niveau personnel, parce que je, je pense que j'avais une certaine naïveté, que j'ai toujours, mais de euh, la justice est belle est rendue au nom du peuple français, et, et j'avais trouvé ces, ces décisions plutôt injustes. Je fais référence notamment à l'affaire de la joggeuse de Bouloc, de Laurent Dejean. Et je fais référence aussi à une autre affaire qui s'est déroulée, euh, qui a été jugée à Albi. L'affaire de la disparition d'Amandine Strabo, où là il y avait quand même un peu plus d'éléments. Je pense que le fait divers, s'il intéresse autant et s'il passionne autant, euh, les médias comme le public, c'est parce qu'en fait... Euh, ça raconte une histoire et très souvent, on se rend compte que ce sont des gens comme vous et moi. Euh, on a un peu peut-être cette idée euh, de l'accusé qui est un sale type et, euh, et de la victime qui est complètement innocente. Et, euh, et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de nuances et beaucoup plus de, de zones de gris et qu'il n'y a, a pas le bien d'un côté, le mal de l'autre. Et je pense que les gens ont besoin, en fait, quelque part, euh, quelque part de cette nuance. Après, à savoir si euh, la surenchère médiatique ne joue pas, je, bien sûr que si, elle va avoir... Enfin, euh, les décisions sont rendues par des hommes et des femmes, donc ce sont forcément des décisions humaines. Donc à partir de là, on fait tous en fonction de notre expérience, de notre vécu et, et de nos émotions, c'est sûr. En fait, je me suis rendu compte que euh, très souvent, quand je me présentais aux gens et que je leur disais quel était mon métier, et... C'est pas juste moi, c'est euh, l'ensemble de, des journalistes de la presse judiciaire, ou en tout cas la grande majorité, on a souvent cette question qui est « comment tu fais pour dormir la nuit ?» Parce que c'est vrai qu'être confronté au quotidien à la, à la matière criminelle, euh, en tout cas ça laisse une empreinte sur, euh, sur nous, sur notre quotidien, sur notre vie de famille, et euh, ça a forcément un impact, euh, même sur notre vision du monde, et c'est ce que j'ai voulu raconter.